Donc, il y a en Westphalie un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son maître à penser Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme e-commerce du même nom, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous connaissez sûrement Pangloss parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature d'O'Reilly. Donc vous pouvez voir certains des ouvrages ici. Et vous avez, si vous étiez là hier, vous l'avez vu aussi en keynote de fin. Donc il y a uh, « Moving Fast » et « Breaking Things »,« Just put the technical debt on my credit card », un best-seller. Hein. Sinon, bon, les autres sont très bien aussi. Et uh, là où Candide uh, est vraiment très content de sa plateforme, c'est qu'il la trouve simple et intuitive. L'utilisateur, en fait, quand il a créé son compte... Eh bien, pas besoin de se casser la tête, hein, pour le mot de passe, trois lettres suffisent. Donc une fois logué, on arrive sur cette magnifique page où on liste les ouvrages qu'on peut acheter sur la plateforme Pangloss. Et là où Candide est vraiment très content, c'est que le positionnement de Pangloss est très clair sur le marché. C'est pour cela qu'ils vendent aussi des consoles vintage. Donc Candide, en fait, il aime surtout offrir ses, ses consoles à sa douce et tendre Cunégonde en tant que cadeau pas du tout intéressé. Enfin bref, Donc, quand on veut acheter quelque chose sur la plateforme, il suffit de cliquer sur euh, le petit caddie en bas à droite de l'item, on remplit euh, son adresse, tac. et en cliquant sur « Purchase », voilà, oups, bug, on va la refaire, tac. Mais normalement, là, on a une page récapitulative de commandes qui servent à de joyeux lutins pour préparer la commande et l'envoyer chez vous. Hop, c'est pas grave, je vous la remonterai plus tard et fait des mots. Donc, euh, candide et des Pangloss, espère vous voir très bientôt sur la plateforme et vous rendre heureux à travers vos achats. Merci. Donc, vous l'avez peut-être deviné, euh, je ne travaille pas pour Pangloss. Je m'appelle Julien Topsu et je suis euh, Tech Lead à la Société Générale et je suis aussi membre de la Fondation OASP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, <rire> voilà, alors, hop, on l'a refait. Vous couperez ça au montage, j'espère Oups. donc il suffit de rajouter son adresse, hop, qui n'est pas valide, c'est pas grave, et en cliquant sur Purchase, ça marche toujours pas. Bon, c'est pas grave. En fait, je sais ce que j'ai dû oublier de faire, mais c'est pas grave. Donc, euh, donc, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour qu'on discute eh bien des... Euh s'appelle Et eh bien, des erreurs que l'on fait euh, le plus couramment quand on développe des logiciels qui amènent à de véritables failles de sécurité. Donc ces vulnérabilités, je vais vous les démontrer à travers d'une application, bah, celle qu'ont développée euh, Pangloss et Candide. Et on va voir bah, en live, grâce à des hacking sessions, eh bien, que, bah, vrais, on peut faire des vraies attaques dessus et comment s'en prémunir. Et c'est pour cela qu'on va voir tout de suite eh bien, comment se faire hacker, bien comme il faut, la version courte. Donc euh, Candide, un jour en discutant avec ses amis, apprend qu'il existe un, de... un nom d'utilisateur euh, magique qui permet de se loguer sur pas mal de plateformes sans même avoir de spécifier de mot de passe. Alors Candide est très dubitatif, euh, il se dit mais quel est ce, ce nom d'utilisateur magique Et son ami lui donna celui-ci. Alors, Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Vous connaissez ça Oui Il y en a qui le connaissent pas Ok, bah, on va voir tout de suite. Eh bien, Candide est très dubitatif. Alors il se dit bah, je vais quand même essayer ça euh, sur ma tac, sur ma plateforme. Donc hop, hop je fais n'importe quoi. Donc il retourna sur sa mire de login, qui est là. Hop, je me délogue, il met ce nom d'utilisateur magique, il clique sur login et le voici logué. Et pas avec n'importe quel compte, mais avec celui eh bien, de l'administrateur. Mais par quelle magie noire tout cela fonctionne Eh bien Candid décida quand même d'aller euh, voir ce qui se passe dans le code, et notamment dans la partie qui est liée à l'authentication. Alors je vais mettre ça un peu plus gros. Voilà. Donc, euh, tac. Donc ça c'est une application euh, Spring Boot. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Spring Boot ici Ouais. Donc on utilise une authentication... En base de données, comme vous pouvez le voir là. Donc il y a une table qui liste euh, l'ensemble des utilisateurs avec euh, les mots de passe. Et là, on a une magnifique euh, requête SQL qui donc, est construite de la manière suivante. En fait, il y a la requête, les paramètres de requête sont là euh, rajoutés par concaténation, pardon, ici. Et ce sont les paramètres qui sont nés par l'utilisateur dans la mire de login. Donc Candide, quand il voit ça, il ne comprend pas trop comment son utilisateur magique fonctionne mais il eut l'idée de se dire bah « tiens, je vais complètement inliner ici eh bien, ce nom d'utilisateur magique » et c'est là qu'il comprit. En fait, côté SQL, il n'y a aucun moyen de faire la différence entre la requête et ses paramètres quand on fait de la concaténation. Et côté SQL, on va interpréter ça comme un fragment de requête. Si je résous en fait cette requête, qu'est-ce qui va se passer Déjà, on va enlever tout ça, voilà, puisque c'était commenté. Et tout ça aussi, ça, s'annule. Donc on a Select All From User Limit 1, ça nous renvoie le premier utilisateur de la liste, et malheureusement pour nous, c'est l'administrateur. Donc comment faire pour se réunir de ça, qui s'appelle au passage une, voilà, une, une injection SQL. Eh bien, euh, Candide découvrit qu'il existait ce qu'on appelle les paramètres SQL. Paramètres SQL, qu'est-ce que c'est Eh bien, au lieu de faire des euh, concaténations barbares, on va, on va utiliser des placeholders comme par exemple ici, là, euh, le point d'interrogation, et par interpolation, on va y injecter eh bien, les paramètres de l'utilisateur. En utilisant ça, en fait, le driver nous garantit que euh, le serveur sera capable de faire le distinguo entre la requête et ses paramètres. Donc le fragment de requête SQL qu'on avait mis ne sera compris comme un string seulement, et on sera plus vulnérable à l'attaque. Donc, comme tout à l'heure, j'avais un petit souci, euh, comme vous l'avez vu sur une page, je vais juste refaire une compile complète. Mais sachez, on va, on va démontrer hein, bien sûr que ça corrige l'attaque, mais sachez de manière générale qu'à chaque fois que vous créez des plans de requêtage et que vous, ing... enfin, que vous faites de la concaténation, que ce soit SQL, NoSQL ou, ou quoi que ce soit, eh bien vous offrez aux hackers des véritables interpréteurs de commandes. Donc, il ne faut surtout pas faire ça et utiliser bah, les équivalents des paramètres query dans vos langages, dans votre technologie. Parce que ça marche très bien aussi avec MongoDB, par exemple. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, je n'ai pas utilisé le bon. Parce qu'il faut que je skip les tests. Ça va aller, là. Bon, ok, les clean ne marchent pas. C'est super. Ça, ça veut dire que c'est du Windows. Alors, on va essayer de faire ça vite. Tac. Désolé, effet démo. Hein. Euh, tac, tac, start. tout qui va démarrer d'un coup. Hop. Ok, ça, on s'en fiche. Et normalement, l'application, je vais pouvoir la redémarrer. Tac. Voilà, c'est cool. Et, oups, c'est pas ici. Bon, désolé pour tout ça. Là, maintenant, je vais essayer de refaire la même attaque. Donc, je vais mettre le nom d'utilisateur magique, hein, vous vous rappelez. Je vais faire F12, juste pour voir ce qui se passe euh, d'un point de vue réseau. Là, j'ai de la place. Je vais zoomer un petit peu, hein, parce que sinon, hop, je vais faire un filtre là pour voir ce qui se passe côté réseau. Je retape le nom d'utilisateur magique, je fais login. Oups, bah, il n'a pas pris en considération en fait ma modification, ça compile pas. C'est cool. Alors normalement, ça aurait dû. <rire> ouais, Comment il ouais, y a toujours l'ancien code. Ah mais il a rollbacké. Eh oui, c'est ça. Excusez-moi. Parce qu'en fait, il, quand j'ai relancé euh, mon projet, il a fait un revert. Super Et... <rire> Hop, c'est pas grave. Donc on va la refaire. Tac. On va refaire. Comment Il y en a un. <rire> Hop. Donc voilà, là, ça ne marche plus. Et on voit bien que si j'essaye, euh, bah, s'il veut bien euh, se dépêcher de m'afficher le login, celui-là, c'est celui qui a marché. Je vais, je vais le refaire. Tac. Login. Et maintenant, c'est Edge qui fait n'importe quoi. Super. N'utilisez pas Edge. Hein. C'est pas bien. Bon, là, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Normalement, là, j'ai une requête login qui devrait partir et ne marche pas. Bon, super. C'est pas grave, normalement, ça corrige le problème. Donc, on va... Euh, donc, Candide, il prend conscience que les hackers étaient capables de faire des choses dont euh, il n'avait même pas idée sur son application et il se dit, moi, euh, dans mon appli, eh bien, je sais que je stocke des mots de passe. Et je ne voudrais pas que les hackers soient capables de récupérer ces mots de passe et les exploiter. Donc, il alla voir son maître Pangloss et lui dit :« Mais qu'est-ce qu'on fait nous, en fait, pour se prémunir de ce problème ?» Pangloss lui dit :« Mais t'inquiète pas, nous on hache les mots de passe en base de données. » Ah bon Lui dit Pangloss, euh, Candide. « Mais je n'ai pas vu ça dans l'application. Qu'est-ce qu'on utilise ?» Eh bien, il lui dit :« enfin, Nous on utilise l'algorithme de hachage, eh bien le plus utilisé. » dans l'industrie. Est-ce que vous avez une idée de quel c'est MD5. MD5. Ah non, en fait, c'est le HRI. Vous connaissez ça Vous connaissez pas La Human Readable Encryption, qu'on appelle aussi le Clear Text. Les plus grands du web l'utilisent, comme vous pouvez le voir ici. En tout cas, si vous utilisez Facebook et que vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis le mois de mars, je vous conseille de le faire, parce qu'il loguait les mots de passe en clair. Alors, il est stocké pas en base de données en clair, mais il est logué en clair. Vous allez me dire « Ah, oh, mais c'est impensable de faire ça. » Mais jamais personne sur un objet user n'a généré un toString qui contenait un password et l'a filé à un logger. Personne n'a jamais fait ça. Un peu d'anachronisme, on revient en 2014, et Candide, sur les conseils de Pangloss, s'inscrit sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Il y a des gens qui osent lever la main, quand même. Hein Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de rencontre extra conjugale À croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes avec une égon. Et au début, bah, Candide n'était pas très très chaud en fait, pour s'inscrire là-dessus, parce qu'il avait un petit peu peur que ça se sache, n'est-ce hein, pas Donc, euh, comment dire Donc, en fait, il n'était pas chaud, et Pangloss le rassura en lui disant, moi je connais les, les développeurs en fait, de la plateforme, et ils utilisent MD5 pour acheter les mots de passe. MD5, ça a l'air d'être assez compliqué comme nom, me voici rassuré, Eh bien il alla s'inscrire, Et malheureusement pour lui, un an plus tard, les hackers se sont, pro, se sont pris à la pauvre Ashley et ils ont récupéré les mots de passe. Vous allez me dire, c'est pas grave. Ils sont hachés. C'est vrai, ils sont hachés en MD5. Cependant, aux grandes dames de Candide, les hackers, aidés des, des arcs en ciel eux mêmes, eh bien ont réussi à récupérer les mots de passe en clair. Alors je vous parle pas de vrais arc-en-ciel, hein. je parle des rainbow tables. Les rainbow tables c'est une technique en sécurité où on a, euh, a précalculé un certain nombre, de, un grand grand nombre de hashes, et ça nous permet de, de faire du reverse comme ça et de récupérer à partir d'un hash un mot de passe en clair. Et ça marche très bien avec MD5, SHA1, SHA2 et même dans certains cas avec SHA256. Donc Candide a appris de la manière la plus difficile qui soit, par un divorce, que MD5 c'est pas safe. Donc, il se demanda, enfin il s'est dit, moi j'ai pas forcément envie que, comment dire, euh, mes clients aient les mêmes déconvenus que moi. Donc, il chercha un petit peu et euh, trouva qu'il existait un algorithme qui s'appelle Bcrypt. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Bcrypt ici Très bien. En fait, Bcrypt a une particularité que n'a pas SHA256. Et je vais vous la démontrer à travers un tout petit programme. Hop, ici. Voilà. Alors regardez d'abord ce qu'il fait, j'utilise juste l'intégration Spring Boot, enfin Spring Security pardon, et là j'ai la liste des mots de passe de la base de données. Dans ces mots de passe il y a le mot de passe de l'administrateur, jamais vous allez devenir lequel c'est. Donc ces mots de passe ils sont hachés quatre fois, et à chaque fois qu'ils sont hachés, on va vérifier, on va demander au, à l'encodeur eh s'il match avec le mot de passe original. Alors pourquoi on fait ça quatre fois Eh bien, simplement parce que BCrypt est un algorithme qui n'est pas prédictif. À chaque itération, on va avoir des valeurs différentes. Donc à chaque fois, on a chez le même mot de passe, comme vous pouvez le voir ici, et ça nous a donné, ben voilà, euh, un hash différent. Grâce à ça, en fait, les rainbow tables sont quasi euh, inefficaces, et on retombe sur des complexités qui sont celles d'un brute force. C'est pour cela qu'il faut éviter... Eh bien, les mots de passe courts, comme PWD, parce qu'ils se hackent très facilement en, en, en brute force, ou bien les mots de passe archi connus comme admin, qui sont vulnérables à des attaques de type euh, dictionnaire. Mais jamais personne n'a utilisé ça en prod sur Grafana ou Kibana, n'est-ce pas Donc, euh, on va préférer ce genre d'algorithmes, qui sont beaucoup plus safe. Alors maintenant, je suis embêté, parce que si je n'arrive pas à relancer mon appli, <rire> ça va être compliqué. Alors je vais juste réessayer une dernière fois. Tac. Alors là, j'ai jamais eu une effet démo comme ça. Je pense que j'ai un truc qui, qui, qui, qui, qui pose problème là. Alors, j'arrive plus à me loguer. J'ai même plus les trucs qui passent sur slash login. C'est cool. Comment Ouais, enfin, je peux, je peux essayer de faire ça. Ouais. Tac. Tac. En tout cas, elle répond, mais je pense que c'est l'intégration avec le backend qui marche plus. Ouais, c'est ça. Donc, je vais hop, la relancer à la main. Je pense que ici, en fait, il est juste en train de me dire « j'arrive pas à me connecter ». C'est moi qui je fais n'importe quoi, là. Attendez, on va la refaire. On va enlever ça, enlever ça, enlever ça. Et on va faire... Ça. Bon, désolé hein, si ça marche pas. Tac. Voilà. Le front. Ah oui, j'avais oublié le S. Je fais n'importe quoi, moi, aujourd'hui. Voilà. Ça marche, ça. Le front, il répond. Il répond pas. Il répond pas encore. Bon. Ouh. IntelliJ qui démarre. Bon, tant pis. Ah, il n'arrive de... bon, pas à se connecter à mon... Ah, voilà. Donc là, je vais attendre que IntelliJ démarre. Donc en fait, euh, pendant que ce truc-là démarre, il faut savoir qu'en sécurité, euh, la fondation OWASP vous met à disposition des best practices sur leur site. On a ce qu'on appelle le top 10. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Donc euh, c'est l'ensemble euh, des, des... des erreurs les plus communes qu'on a tendance à faire lorsqu'on développe des applications. Et il y en a tout de tout un tas de types. Là, je vous ai parlé des SQL injection. Euh, là, je vous ai parlé de Insecure euh, Authentication, et notamment avec les mots de passe qui étaient stockés en clair. On a plein de fausses idées, notamment sur le fait md 5 est safe, et il faut éviter d'utiliser ce genre de trucs. Pour la suite, donc là, si j'arrive à me loguer, je vais pouvoir vous le montrer. Ouais, j'arrive à me loguer. Très bien. Donc pour la suite... On va arriver sur un cas qui est, qui est très très connu, que je ne sais pas si vous en avez été déjà victime, mais ça arrive très souvent. Donc là, on va revenir à Candide, donc, qui est logué sur son application, là. enfin, il est en train de faire son shopping, lorsqu'il reçoit, eh bien, hop, un email. Donc cet email lui dit, euh, « Cher utilisateur de gloss nous sommes très contents de t'offrir 80% de réduction. C'est une offre limitée dans le temps. Clique vite sur ce lien. » Alors il est très content, il se dit « Moi j'ai envie, euh, c'est trop bien. » Et il arrive sur cette page. Donc on va complètement oublier la merde de login. Hein. Là il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe Il n'y euh, a pas de code, il n'y a rien. Comment je fais pour disposer bah, de, de cette réduction ?» Alors il appelle l'entreprise Pangloss, qui lui explique que bah, ils n'ont jamais envoyé cet email. Bah, mais ce email. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il ne comprend pas, les jours passent, il se rend compte que sur son relevé de compte, on lui a prélevé une très grosse nom qui vient en fait de cette plateforme, la plateforme Pangloss. En fait, en arrivant sur cette page, Candide s'est fait hacker. Le mail que vous voyez là, ça s'appelle du phishing, effectivement. Et en fait, quand il est arrivé sur cette page, on va voir ce qui se passe d'un point de vue réseau. On va faire F5. Hop, à chaque fois j'oublie de. tac. XHR. Allez, reload la page. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez qu'il y a des requêtes qui passent. Et les requêtes, alors c'est peut-être un peu petit, non Voilà, c'est mieux. Donc ces requêtes, elles vont sur le back-end de Pangloss. Et ça, c'est dû au fait que dans la page, hop, eh bien, vous voyez ici, on charge un script au chargement de la page. Ce script, il est à l'intérieur de, tac, la balise script ici. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien sûr, ce site-là est malveillant. Hein. Il a repris les codes de Pangloss, c'est pas du tout un site officiel. Et dans ce site, vous pouvez voir qu'il y a un script ici qui s'appelle hack, qui prépare un panier. Vous avez items, l'ID de l'item, vous voyez qu'il coûte très cher, et qui va être expédié à 42 rue du hacker. Et on voit là le post sur le back-end de Pangloss. Donc a priori, on fait un post sur slash card, donc on va créer un panier, on va dire que ça le book carrément, au moment où la personne charge la page. Pourquoi ce script S'exécute, et bien simplement parce que Pangloss est en même temps, en fait, euh, connecté sur le site. Même s'il avait un Remember Me token, vous savez, des fois vous loguez une fois, vous revenez plus tard, vous n'avez pas besoin de vous reloguer, ça marcherait aussi. Là, ce script, en fait, tire profit, justement, des mécanismes d'authentication euh, qui sont stockés dans le browser et peut s'exécuter. Cette attaque-là, on appelle ça du Cross-Site Request Forgery. CSRF, effectivement. Donc, comment on se prémunit de ça alors, il n'y a, enfin, a pas plusieurs manières de faire, il n'y en a qu'une seule. Je, on va retourner sur le réseau, et sur le réseau, vous voyez, bien qu'on ait vu dans le code qu'il y avait, euh, on avait codé une requête, là le post sur slash cart, juste avant, il y a une requête qui part. Pourtant, on ne le voyait pas dans le code ça. Ça en sécurité, c'est ce qu'on enfin, en sécurité. Dans le web, c'est ce qu'on appelle une pre request. Ça, c'est à cause des cross-origin resource sharing policy. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est les cross origin resource sharing policy. Ça dit qu'à chaque fois qu'un script est hosté par un serveur A et qu'il essaye d'accéder aux ressources d'un serveur B, il va le browser va d'abord demander à B si A a le droit de le faire. Comment il fait ça Eh bien, il regarde l'URL qui essaye d'accéder le script. Donc là, c'était le slash cart. Il va changer la méthode HTTP. Il va faire un options dessus. Ensuite, il va positionner des headers qui ne sont pas disponibles au JavaScript. D'accord C'est ça va être notamment euh, l'origine. Il dit que là, il y a un gars qui est hosté par euh, localhost9571 qui euh, essaye de faire un post. Vous avez l'access control request méthode post, donc sur l'URL de l'option. Et là, vous avez le back qui répond moi, j'autorise access control holo origin 9571 à faire un post sur mon URL. Donc ça veut dire qu'en fait, nos amis Candide et Pangloss, ils sont foirés quelque part. Parce que par défaut, eh bien le bac ne renvoie pas ces headers. Il ne les renvoie pas. Et quand il ne les renvoie pas, le browser va euh, refuser de processer la requête suivante, c'est-à-dire le post. Donc le browser ne voudra pas la faire. En fait, ils sont foirés. Pourquoi Leur front et leur bac sont hostés sur des URLs différentes. Enfin, des origines. C'est ça qui est important. Des origines différentes. Ce qui fait que quand ils ont essayé d'intégrer le front et le back, eh bien ça n'a pas marché, à cause des cross origin ressources chéries. Ils ont cherché un peu sur internet, ils n'ont pas trop compris ce qui se passait, mais ils sont allés dans un truc que, que tout le monde connaît, j'imagine Stack Overflow, n'est-ce pas Et en fait, il y a un gars qui leur a dit Mais dans ce cas là en fait tu as juste à faire ça. Donc en gros, tu autorises, enfin tu mets étoile dans holo d'origine, ça marche, oui. Mais en fait, on autorise tout le monde à hoster des scripts qui peuvent appeler notre back-end. Il ne faut pas faire ça. En fait, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de limiter et de mettre qu'il n'y a une, que le front qui est capable de appeler notre back-end sur ces endpoints-là. C'est très important de faire ça. Grâce à ça, eh bien, la page ne va plus pouvoir et eh bien euh, exécuter euh, enfin la page qui est malveillante, elle ne va plus pouvoir exécuter la requête. D'accord? Parce que le, le, le backend lui va lui dire non, il n'y a que le front qui a le droit de m'appeler. Hop, on va juste redémarrer l'application pour vous montrer que grâce à ça, j'ai besoin de me reloguer, mais grâce à ça, et eh bien l'attaque ne va plus fonctionner telle qu'elle. Donc, je me relogue parce que sinon, c'est triché. Ici, on va voir ce qui se repasse côté réseau maintenant. Vous voyez, il n'y a plus qu'une seule requête qui part. Et cette requête-là, c'est l'options, la pre-flight request de tout à l'heure, et on a une 403 maintenant. Cependant, les cross origin resource sharing, ce n'est pas du tout fait pour de la sécurité. Pour, la raison pour laquelle j'utilise Edge est liée au fait que là, euh, j'ai mis une bonne mire de login. Donc, on est toujours sur le site malveillant, là. Il y a une mire de login qui pointe vers le back-end de Pangloss, et si j'essaye de, de me loguer à travers, vous allez voir que ça marche, pour, ça marche pourtant. Donc les cross origin ressources sharing, ça ne va pas nous protéger de ça. Et on va le voir euh, très facilement, euh, notamment... Euh, tac, il faut que j'enlève ça. Vous voyez que là, le login, j'ai une belle 200. Pourquoi En fait, dans la norme des cross origin ressources sharing, quand vous faites des requêtes directes qui ne sont pas en AJAX, et que vous faites de euh, l'URL encodée dans le content type, il n'y a pas de preflight request. Il y a d'autres cas comme ça. Donc Ça, ça marche très bien sur Firefox et sur euh, Edge comme attaque. Chrome, allez savoir pourquoi, ils n'ont pas suivi la norme et du coup ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on a réellement en sécurité pour se prémunir ça On a les CSRF tokens. Je ne sais pas si les gens connaissent. Ouais. Qui les implémente en production Quelques-uns quand même. En fait, euh, sachez que quand vous faites du Spring Security, et je vais finir euh, du coup là-dessus, hein, euh, par défaut, la protection CSRF est activée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une protection CSRF Côté back-end, on va générer un secret, et on va le fournir qu'à notre front. Et on va attendre que le front nous fournisse ce secret à chaque fois qu'il fait une méthode, qu'il fait un post, un patch, un put, un delete, enfin qu'il change de la data côté back. Alors, côté back, si on ne reçoit pas ce secret, ou qu'il est incorrect, eh ben, on va refuser de processer la request. Et ça, c'est la vraie mesure de sécurité. Quand vous faites du Spring Security, par défaut, eh euh, c'est activé. Là, nos amis l'ont désactivé parce qu'ils n'ont pas compris, ça ne marchait pas. Quand ils ont voulu intégrer le front et le back, ils ont mis disable. Donc il faut le laisser activer la protection. Cependant, ce que ça demande, c'est que vous renderez votre page web dans le contexte Spring pour qu'il puisse y injecter les secrets. Or, moi, j'ai un front qui est servi par du Node.js en Angular, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais heureusement pour nous, eh bien, Spring euh, supporte l'échange de tokens ainsi qu'Angular à travers des cookies. Et c'est pour cela que ici, eh bien, si j'utilise un, un, un repository de tokens CSRF sous forme de cookies, je vais pouvoir faire marcher l'intégration. Donc, ici, bon, je ne vais pas expliquer du coup, pourquoi on fait de la HTTP on the false je vais juste redémarrer. Je vais vous montrer, en fait, euh, ce qui se passe maintenant sur le réseau. Hop. Je vais me reloguer. Tac, F12. Hop. Donc, maintenant, quand je me log, vous allez voir les requêtes qui vont passer. Vous voyez, là, j'appelle un endpoint CSRF, qui est protégé en, en Corse, et euh, le... Le comment dire le backend en fait il va me donner un token le token qui est là et il va aussi dire bah tiens positionne le euh, il est où il a positionne le dans un cookie ce token ensuite là sur le login donc euh, comme ça fait un post je suis censé pouvoir leur donner Angular va le prendre et va le mettre dans un header que vous allez retrouver euh, là Vous voyez et parce que ce header a la bonne valeur le back va autoriser la request. Donc si je reviens sur ma mère de login déportée, qui, elle, ne peut pas récupérer ce token, et que j'essaye de refaire maintenant un login, eh bien j'ai une belle erreur 403 en me disant « je n'ai pas de token CSRF ». Donc ça, c'est vraiment important, ne vous limitez pas au cross-origin request euh, resource sharing ». La vraie mesure de sécurité, c'est les tokens CSRF. Donc, bah, je vais finir là-dessus, du coup, parce qu'on euh, n'a pas énormément de temps. Donc, désolé pour l'effet démo. Et euh, vous pouvez retrouver, en fait, la version... Enfin, euh, là, vous avez le, le repository GitLab, et vous pouvez retrouver euh, la version complète de mon talk que j'ai fait à Devox, si vous voulez, sur le, la chaîne YouTube. Merci.